L'escape game pédagogique, c'est quoi Fluscape est une activité ludique à visée pédagogique. Les participants sont enfermés dans une salle remplie d'énigmes, ils entrent dans la pièce et disposent d'un temps donné pour résoudre les énigmes et pouvoir ainsi s'en échapper. Les objectifs pédagogiques visés par l'escape game et les connaissances à acquérir à travers le jeu ont été définis en amont. Le bilan ou débriefing réalisé avec les participants à l'issue du jeu est important pour valider l'acquisition des connaissances et disposer d'un retour d'expérience sur le vécu du jeu. Quel est l'objectif de cette formation Le Caton cherche à initier les participants à une approche pédagogique ludique pour la didactique des langues étrangères. Qui peut suivre cette formation Des formateurs, des enseignants et des futurs enseignants et tout le monde qui soit intéressé par la ludification de l'enseignement-apprentissage. Mais pourquoi suivre cette formation Pour la découverte du format de l'escape game pédagogique, de la petite danse de la victoire, de l'apprentissage ludique, et des outils numériques en libre accès et des exemples réutilisables en classe de langue. l'épreuve finale Le montage de plusieurs salles prototypes d'escape game pédagogique a testé à la fin de la formation. Du coup, c'est là Ouais. du coup, c'est égalité. Voulez-vous relever les défis